Thank you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit Très content encore de te voir encore euh, cette après-midi. Euh, C'est aujourd'hui que nous allons retirer euh, notre thème. J'aimerais bien que tu prennes ta Bible.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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons clôturer aujourd'hui euh, les thèmes que nous avons pris euh, du temps pendant quatre, euh, quatre dimanches. Et par la grâce de Dieu, nous allons clôturer sur deux les exigences aujourd'hui. Et je vais juste retourner un peu derrière pour essayer de rappeler au bien-aimé qui n'était pas le, le dimanche passé. Et chaque dimanche, on était sur l'éternum chapitre 30, verset 19. Là où Dieu nous montre il ne peut pas faire un choix à notre place il nous présente euh, des choix à faire et il nous montre des bons choix à faire mais dieu a laissé à l'homme de choisir le bien pour lui même c'est vrai durant durant tous ces temps on a parlé de vraiment de beaucoup de choses je ne sais pas pendant qu'on a parlé eh, si Taï a changé certains, certaines décisions ou tu avais des choix en cours à faire. Et je ne sais pas si ces messages t'a beaucoup, beaucoup aidé. Et le dimanche passé, j'avais essayé de parler des deux choix qui étaient la paire et l'influence. J'avais dit ceci, vous savez, dans cette vie que nous, nous sommes, et il y a certains choix, quand tu veux les faire, des fois ça fait peur. Ça fait peur parce que peut-être tu ne vas pas rester dans la même situation, cela veut dire tu dois avancer, ou tu dois prendre un autre chemin. « Mais si tu es quelqu'un qui a peur de faire ce choix-là, ça va t'écouter toute ta vie. » J'avais demandé, j'avais donné un exemple simple. Pendant que je suis chrétien, voilà, j'ai marché avec des personnes où j'avais des choses que je faisais que moi-même, je sais qu'en tant qu'un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. J'avais donné un exemple simple. Un homme qui sort avec une femme d'autrui Une femme qui sort avec un homme d'autrui Mais quand je viens directement à Dieu Je vais directement comprendre que Je dois faire un choix D'abandonner tout Et de regarder maintenant ce que Dieu veut de moi Pour que je sois béni, Amen J'avais dit Peut-être c'est cet homme-là ou c'est cette femme-là qui paye la maison pour moi. Si les gens me voient très belle, très beau, parce que c'est lui qui, euh, qui le fait. Mais lorsque je prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, je dois abandonner ce chemin-là. J'étais une personne qui était un escroc. J'ai vu en ça. J'ai fait des choses pour prendre l'argent dans le main des gens. Mais c'est illégal. Ce n'est pas bien. Tu sais que ce que je suis en train de faire, cela n'attire pas une bénédiction dans ma vie. Lorsque je fais le choix d'aimer, de, de marcher avec Jésus, je serai obligé de tout abandonner Donne-moi un amen. amen Voilà pourquoi j'avais dit Tu ne peux pas toujours Avoir peur pour faire un choix Il y a certains choix Ce sont des décisions très dures à faire Et ce n'est pas toujours simple Ce n'est pas toujours simple à faire un choix Pour faire un choix ça demande la détermination, ça demande une décision. Et quand je suis devant cette décision-là, moi-même, je dois être conscient. Dans ce choix-là, il y a un prix que je dois payer. Donne-moi un amen. Soyez avec moi. On peut les laisser là-bas, qu'on s'en ramène après. Et il y a deuxième chose que j'avais parlé C'est l'influence Vous savez la vie de beaucoup de personnes Aujourd'hui est détruite Surtout je dirais Dans les domaines des mariages Tu vas te marier avec quelqu'un Parce que c'est la famille qui t'a influencé Il faut aimer cette personne Cette personne peut faire ceci Cette personne a ceci cette personne a là Mais la famille oublie que toute ta vie, tu vas passer avec cette personne-là. Mais quand tu es influencé, tu acceptes cette influence-là, tu prends le chemin là. Les jours où tu vas commencer à vivre des choses, certains membres des familles ne seront plus là. Des fois, ils ne seront plus en vie. Et quand toi-même tu prends la décision ou tu fais un choix que tu es convaincu dans ton cœur que je dois faire ce choix-là, tu verras, tu vas réfléchir, tu vas regarder des côtés à droite, tu vas prendre ton temps et tu feras un bon choix. Donne-moi un amel. Amen. J'avais essayé d'aller plus loin pour nous, les hommes de Dieu. Tellement. Des fois, vous, vous, vous, vous croyez en nous, et des fois, on est en train de vous mettre dans des situations compliquées, dans des difficultés, parce que des fois, on ne prend pas le temps d'examiner les choses, de réfléchir et de savoir à la profondeur pourquoi cette personne veut faire ce choix-là, de, de, de retirer loin des cartons. Il sait que cette personne-là, c'est une bénédiction pour toi. Mais il t'encourage. Il faut le faire comme ça. Des fois, il faut faire comme ça. Des fois, il faut faire comme ça. Il sait qu'au bout d'un moment, le cœur, ça se fatigue. Et ça pousse quelqu'un à prendre une décision de s'éloigner. Un bon ami te dira, et fais très attention, les choses que tu es en train de faire, tu peux perdre quelque chose de bon pour ta vie. Donne-moi un amen. amen. Mais si quelqu'un, si quelqu'un, il a peur de te dire ça pour dire que non, non, je ne veux pas lui dire parce qu'il va s'éloigner de moi. Parce qu'il parce que va, il va se mettre et, et, et de ne pas parler avec moi. Ça, ce n'est pas une bonne personne. Un mm bon -hmm. ami, une vraie, une vraie personne, il va toujours te dire la vérité, même si la chose te fait très mal. Amen. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Tu es dans le milliers de personnes qui disent la vérité et tu n'auras pas le temps de mentir tout le temps de ta vie. Tu es dans le milieu de personnes qui aiment à prier, qui aiment à s'attacher dans les choses de Dieu. Tu auras toujours cette, cette envie là dans ton cœur de s'attacher dans les choses de Dieu. Mais quand tu es tout le temps avec des personnes qui n'aiment pas l'église, qui n'aiment pas prier, qui aiment que parler des choses qui ne sont pas bien. Tôt ou tard, tu finiras à être comme et parce que tu es influencé. Donne-moi un amen. Donne je ne vais pas trop rester là-dessus. Mais aujourd'hui, <rire> je vais clôturer sur des choses. Et ces deux choses sont très importantes. La première chose, c'est la séparation. Donne-moi un amen. La séparation. Écoutez, avant de lire le verset biblique, je vais te dire une chose. Il y a des choix. Il y a des choix. Non seulement des choix, mais des bons choix que tu dois faire dans ta vie. Ça te demandera des fois de te séparer. Avec certaines personnes. Amen. Donc, donne-moi un amen. amen. Écoutez, la séparation n'a pas été toujours facile. La séparation, c'est quelque chose qui est trop douloureux. Surtout si cette personne-là, tu l'aimes bien. Surtout si cette personne-là, il a apporté beaucoup de choses dans ta vie. Mais il y a certains temps, Dieu lui-même va permettre que vous vous séparez. Je ne parle pas de la division. Je parle de la séparation. Parce que lorsque je suis séparé avec quelqu'un, je peux le soutenir de près ou de loin. Il n'est pas mon ennemi. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais le temps a demandé que nous puissions faire quoi? Hein? Séparé. je vais te dire il y a certaines personnes que tu continues à retenir dans ta vie tu verras que tu ne prospères pas à cause d'eux ça demandera de leur de dire écoutez, reste dans ton coin je vais rester dans mon coin s'il y a quelque chose qui peut nous réunir on continuera à faire des choses ensemble lisez moi Genèse chapitre 13 C'était à douze. Quelqu'un d'autre, il prend des Corinthiens si 6 c'est dix-sept. n'ai 13, c'est à douze. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et les phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il y ait point je te prie de dispute entre moi et toi ou euh, ni entre mes bergers et tes bergers car nous sommes frères. Tous les pays nest il pas devant toi sépare toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot léva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée.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 L'autre choisit donc pour lui tous les distincts du Jourdain et parti vers l'est. Il y a eu un jour, Dieu va dire à Abraham, tu dois sortir, quitter ta patrie, quitter tes parents, quitter ta famille. Et tu iras là où moi, Dieu, je vais te dire... Il y avait à côté de lui son évêque qui était l'autre. L'autre, il avait trouvé bon de s'attacher avec son homme pour faire les routes ensemble. Si vous regardez la Bible, ils ont parcouru un long chemin. Ils ont eu à faire beaucoup de choses ensemble. Mais c'est arrivé un moment. L'autre avait ses bébés. Abraham aussi avait ses bébés Chacun d'eux, ils avaient des travailleurs. L'autre et Abraham, ils n'ont jamais disputé. La Bible ne nous parlait pas de ça. Mais l'autre avait sa richesse. Abraham aussi avait sa richesse. Leur vie dépendait de la richesse. Mais ça commence maintenant à avoir des disputes. Le berger qui était à côté d'Abraham, il disputait avec le berger qui était à côté de l'autre. Parce que la place n'était pas pour tout le monde, Et la place était devenue petite. Abraham est tellement il était sage, il ne va pas aller parler au berger ou au serviteur de l'autre. De, de il va appeler son éveil avec tout amour. Il lui a dit « Écoutez, je ne vais pas entrer en conflit avec toi. Je ne vais pas disputer avec toi. À cause de nos biens, à cause de nos serviteurs, vaut mieux, vaut mieux qu'on se sépare. Vaut mieux que toi tu vas dans ton côté, moi aussi je vais dans mon côté, comme ça nous allons rester dans la tranquillité. la où tu seras, tu vas continuer à travailler. Là où moi je serai, je vais continuer à faire quoi hein? À travailler. Écoutez, j'ai aimé Abraham. Abraham lui a dit, écoutez, c'est toi qui vas choisir premier. Choisis là où tu veux. Tu comprendras que Abraham, au-dedans de lui, il avait compris que j'ai dois me séparer avec cet homme. On est trop bien avant que le mal arrive Conflit, Les conflits commencent à entrer entre moi et lui Déjà nous avons fait un long chemin On n'a jamais eu de disputes On n'a jamais eu de problèmes Maintenant j'ai besoin de vivre en paix avec mon ébé Mais ce choix Demande Que on se pas. sait se sépare Donne-moi un amen. Écoutez, écoutez Que ça soit dans ta famille Que ça soit dans ton travail Que ça soit dans le milieu des amis Il y a certaines personnes Tu seras bien avec eux Lorsque vous êtes loin Donne-moi un amen. amen Il y a certaines personnes Tu vivras très bien avec eux hein, Dans le respect deux Dans la considération Et dans certaines Beaucoup de choses Tu vivras bien avec lui Lorsque vous vous serez de loin La séparation Nous aide à vivre dans la paix Donne-moi un amen. amen La séparation Nous aide à éviter les disputes chercher à prendre mal la proposition de son oncle. L'autre, il avait réfléchi de la situation. Il a regardé, c'est vrai, mon oncle a bien compris les choses. Différemment des rois d'Israël devant la situation ou la lettre des rois des, des, des Syriens. Le roi d'Israël, il avait pris la lettre. Il a lu la lettre. Il n'a pas réfléchi sur la lettre. Pourquoi l'autre, il m'a envoyé cette lettre-là Mais il a commencé à mal interpréter la lettre de son collègue. Lorsque Abraham va dire à l'autre, que l'autre écoutez, regarde partout où toi tu fais. Si toi tu veux à gauche, moi je veux partir à droite Si toi tu choisis la droite, moi je veux partir hein, à gauche Certains problèmes que tu as dans ta vie Parce que tu continues à s'attacher avec certaines personnes qui devaient être loin de toi c'est pourquoi tu n'arrives pas jusqu'aujourd'hui à, à décoller, à s'épanouir, à vivre certaines bénédictions. Parce que tu t'attaches jusqu'aujourd'hui avec des personnes que tu devais se séparer d'eux. Écoutez, tout attachement porte à quelque chose. Si quelqu'un te dit que je ne suis pas avec toi sans intérêt, dis-lui que c'est un menteur. On s'attache toujours avec quelqu'un pour un intérêt qui est ton. Il y a des intérêts dans les mauvaises façons, il y a des intérêts dans les bonnes façons. Je sais que je ne suis pas très intelligent. Je vais m'attacher avec des personnes qui sont plus intelligentes que moi pour que j'apporte. Dites-moi un amen. amen. Je ne suis pas très intelligent, je ne veux pas m'attacher avec quelqu'un qui est, qui est moins intelligent que moi. Je ne vais pas évoluer. Ça sera compliqué pour que j'évolue. Et quand toi tu veux, tu veux décoller. À côté de toi, tu es attaché avec des personnes qui, qui te ramènent en bas. Ils ne te montrent pas des choses que tu peux décoller et aller plus loin. Fais même ta façon de penser, ta façon de réfléchir, ta façon de raisonner, ça te fera tourner toujours dans le même place. Donne-moi un Amen. amen. Tu Entrer dans le conflit avec certaines personnes. Mais tu as besoin de te retirer. Si je me retire avec eux, tout le temps on ne sera pas de près. Tout le temps on ne parlera pas. Tout le temps on ne va pas se voir. Mais par des circonstances, par des occasions, on va se voir et on va parler bien comme si. On n'est pas vie pendant longtemps Mais lorsque je suis avec certaines personnes On continue à parler Aujourd'hui on parle Demain on parle Après demain on dispute À chaque fois tu es avec cette personne là à chaque fois que tu es dans ces groupes là Tu fais que disputer Même là où tu ne pouvais pas pécher Tu pêches parce que tu es avec lui Tu pêches parce que tu es dans ces groupes là Tu n'avanceras jamais Écoutez, Dieu a séparé Abraham avec sa famille. Il lui a dit, quitte ta famille, qui tes parents. Va là où moi, Dieu, je vais te conduire. Pour dire que l'élévation d'Abraham dépendait aussi de la séparation de sa famille. Tu verras que Isaac était venu dans la vie d'Abraham et Sarah lorsque l'autre est allé à son côté. Il y a certaines bénédictions, ça viendra dans ta vie, lorsque tu prendras distance avec certaines personnes. Amen. Lorsque tu prendras distance avec certains milliers. Mm -hmm. Décoration 6, 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce que, à ceux qui est impur et je vous accueillerai. C'est pour cela, la sortie du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. C'est Dieu qui parle de la séparation. C'est Dieu qui parle de l'éloignement. Écoutez. Tu n'arrives pas à faire 30 minutes dans la prière. Mais tu es attaché et prier avec des personnes qui font 15 minutes dans la prière. Tu dois perdre les 30 minutes dans la prière. Tu vas commencer à prier 15 minutes et tu verras ça, c'est normal. Tu me donnes un Amen. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai marché avec des personnes qui étaient très impétées. Ils avaient l'habitude d'aller dans les centres commerciaux pour, pour voler les choses d'autrui. Pendant que vous ne savez pas, il y a certains magasins, leurs ressources viennent dans l'occultisme. Pendant que toi, tu voles de l'argent que toi tu ne sais pas, la personne, il est maudit. Toi qui avais partagé l'argent avec lui, tu es maudit. Tu sais pourquoi? Parce que tu es attaché, tu marches avec des personnes, leur vie, ils font qu'elles hein? voler. Je vous avais donné un témoignage ici un jour Mon propre ami que j'avais Je peux dire même c'est le seul ami que j'avais eu dans la vie Parce que moi, je n'ai jamais eu des amis à part des frères de l'église Tu peux aller là où j'ai grandi tu te dire qu'on oh, ne connaît pas ses amis Je n'ai jamais eu des amis J'avais un ami Et son petit frère, il était devenu fou Vous savez pourquoi Son ami est allé voler l'argent de son père qui faisait les choses des diamants. Et il faisait sortir diamant avec le fétiche. Les garçons vont prendre l'argent, il va venir chez l'ami, chez le petit frère de mon ami. Ils vont partager l'argent, l'autre, il va voyager, et lui, il reste avec l'argent pour chercher, je ne sais pas quoi, venir en Europe. Lorsque ce papa-là, il a découvert cela. Vous savez, qu'est-ce qui s'est arrivé la première des choses le petit frère de mon ami est devenu fou Frère si tu les regardes ces garçons-là il l'aimait beaucoup habillé il était beau il n'était il pas grand ni petit il était au milieu Frère si il habille tu es un homme mais tu apprécies mais le jour où j'étais parti au Congo Je l'ai vu Il mangeait dans la poubelle Mais j'ai demandé Qu'est-ce qui s'est passé avec lui Sa famille va me raconter Il avait un ami qui a volé L'argent de son père Et ils ont partagé ensemble C'est pour cela il est devenu fou J'avais attendu qu'il est qu qu mort Et je ne sais pas S'il si est toujours en vie Écoutez frères et sœurs La vie chrétienne Elle n'est pas toujours facile la vie chrétienne te demandera obligatoirement de se séparer de certaines personnes. Amen. Même si ces personnes-là, ils te disent que « Je t'aime beaucoup. » Mais cette personne-là, il est encore dans le mal. Tu dois lui dire que tu m'aimes, je t'aime. Mais on doit être loin. Si tu as un problème, tu m'appelles, je viendrai. Je te soutiendrai même de loin. Mais marcher avec toi. Manger avec toi. Faire des choses avec toi, c'est fini. Amen. Tu vas dire comme ça, c'est pas que ça va pas te faire mal à, à, à, au cœur. Bien sûr que tu auras mal au cœur. Mais il y a des séparations qui nous font pleurer. Mais après avoir pleuré, tu vas commencer maintenant à monter. Toi, tu penses qu'Abraham était content de se séparer avec l'autre toi tu penses que Abraham était content de voir l'autre loin de lui la personne qu'ils ont fait le chemin ensemble ils ont quitté la famille ensemble l'autre a vu que mon oncle a une promesse que Dieu lui a donnée je vais être toujours attaché avec lui pour bénéficier de cette promesse là mais est arrivé un moment Abraham lui dira l'autre on ne peut pas continuer l'autre n'est pas dit à Abraham l'autre a compris même moi pour que j'évolue je dois laisser Abraham. Pour que je puisse évoluer. Donne-moi un Amen. Dieu dira, sortez au milieu d'eux. On oh, pense que tu es orgueilleuse. D'accord, je suis orgueilleuse, mais toi et moi, on ne marchera plus ensemble. Amen. Toi, tu penses que c'est toi qui prie, c'est toi qui portes la Bible. Nous ne partons pas à l'église. D'accord. Dis ce que tu veux dire, mais moi et toi, hein, c'est fini. Il y a certaines personnes, tu dois les répondre ainsi. Non parce que tu as la rancune dans ton cœur, mais parce que pour que tu puisses évoluer, aller plus loin dans ta vie, tu ne peux pas continuer Il y a Kumba à porter des fardeaux qui ne te reviennent pas. Vous savez, j'ai pitié de lui, je ne vais pas le laisser tomber. Vous n'avez jamais vu un maman qui a pitié de son fils ou de sa fille, mais finalement la fille ou le fils, c'est un sorcier. Maman, au lieu qu'il soit sage, discret, de prier, de ne pas tout dévoiler, mais parce que l'amour est là, parce que la pitié est là, il laisse la porte ouverte. Et la fille ou les fils, ils vont te manger. J'ai vécu une scène comme ça. Ça fait des années. Une jeune fille, on les prépare pour venir ici en Europe avec sa propre maman. Finalement, la nuit, la petite fille, il fait des réunions avec les sorciers. Il laisse sa maman monter l'avion Je vous dis, il laisse sa maman monter l'avion Les jours où sa maman est arrivée Aujourd'hui Le lendemain, sa maman va mourir Frère, lorsqu'il racontait toutes ces choses-là On les regardait comme ça J'ai vu la fille comme ça On les regardait Il nous raconte des choses On les regardait comme ça Frère, tu veux évoluer Si tu comprends que certaines personnes, Il ne permet qu'à tu évolues. Il ne faut pas avoir la peine de toutes choses. Donne-moi un Amen. amen. Et donne-moi un Amen. amen. Jésus n'a jamais eu la peine du diable. Mm. Jésus n'a jamais eu la peine de démon. Mm. Quand il les voit dans la vie de quelqu'un, il dit sort et quitte cette vie. Mm. Sortez d'humilité. Si tu mm. es un enfant de Dieu, tu ne peux pas continuer, près et soeur à marcher avec des personnes qui t'aient fait réculer dans les choses que tu avais déjà abandonnées. Okay. Tu dois commencer à, à, à, à refuser certaines invitations en disant que viens, on va manger ensemble. Mais là où vous allez manger, il n'y a que toi, il n'y a que toi, chrétien. Il n'y a que toi, enfant de Dieu. Quand tu commences à parler de la Bible, et hey, tout si tu regardes, tu dis, oh, toi aussi, les choses que tu parles, laisse là. -la. Laisse-la à côté, on va d'abord parler de la vie Un enfant de Dieu, il marche avec la parole de Dieu Il dort avec la parole de Dieu Il respire avec la parole de Dieu Il travaille avec la parole de Dieu La parole de Dieu doit rester dans ta vie Tu dois parler de ça tout le temps Et quand tu es dans un milieu où il t'est Il s'oppose de toi à cause de la parole de Dieu Il ne faut pas raisonner des fois Sors directement. Choisis un milieu où les choses vont aller plus loin avec toi. Amen. Proverbe 30, 13 verset 20. Proverbe 13, là, qu'est-ce qu'elle s'est retrouvée Proverbe 13, voilà. Qu'est-ce qu'est la bibliothéique Proverbe 30, verset 20, j'ai lu en l'an 13, 13, 13, 13. Mmh. À fréquenter les sages, on gagne en sagesse. Mais la compagnie des sons a mené les malheurs. Les malheurs s'achèrent ça, ça, ça sur qui agit mal, alors que les bonheurs récompensent les gens honnêtes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez ma version. Celui qui marche avec les sages, c'est bien sage. Celui qui fréquente les gens stupides, Stupide. Sans trouver mal. Vous savez. Quand tu appelles quelqu'un stupide, il peut te porter plainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dis à la personne, toi, tu es stupide. Cela veut dire tu n'es pas intelligent. Tu ne réfléchis pas. Tu ne sais pas faire des choses bien Et la Bible dit Cette personne Qui marche avec des personnes et qui ne réfléchit pas De stupide Comme la Bible dit Tu vas te retrouver Toujours dans les mal À chaque fois que Tu es avec cette personne là Toi tu vois ça en Sur noir et blanc que tes choses ne marchent pas bien tu as déjà remarqué ça, ça fait longtemps On vous arrête toujours quand tu marches avec lui Il y a toujours des incompréhensions entre vous Écoutez, vous voulez se marier Vous êtes en train de ça. Aujourd'hui, il vient te visiter Désir temps vous parler. très bien Vraiment très bien Donc, vous montez Après des heures du temps Vous allez commencer à disputer Comme Comme impossible Et à chaque fois que vous vous rencontrez à chaque fois que vous vous raconterez Vous vous disputez toujours Tu veux un conseil Arrête Réquipe derrière Réfléchis J'ai reçu un pasteur Il m'a dit Pasteur, il faut pas là. Oh, Pasteur Ils sont mariés, ils sont mariés Ils ont l'alliance Il m'a dit, pasteur, j'ai déjà vu un frère Tuer une femme Parce qu'ils étaient des frères Pasteur, non, une Je vais les séparer Je lui ai dit, mais pasteur Mais non, tu ne peux pas faire ça Il m'a dit, pasteur, je ne veux pas porter le pardon Parce qu'il a tué à cause de moi Bibliquement parlant, la Bible dit que personne ne sait pas ce qu'est dit à Ils sont séparés. Les pasteurs les indiens, si vous n'arrivez pas à rester ensemble, séparez-vous. Ce n'est pas une histoire, c'est vrai. Et ils sont morts, séparés. Mais les malheurs, les est. Vous savez combien des années ils ont resté ensemble? Combien des années l'autre a perdu et l'un a perdu? Si ils avaient pris le temps de réfléchir avant, d'essayer un peu de comprendre des choses, de ne pas suivre seulement la taille ou la beauté de l'autre, de regarder les choses que tu dois regarder vraiment. Une fois je parle avec une personne, pasteur. Le frère et le frère aussi, je lui comprends quoi. Français, il parlait pas bien. lingala il ne parlait pas bien. Portugais, il ne parlait pas bien. Je sais pas si c'est ce quelle langue il parle bien. Mais il est beau, mais il n'arrive pas à parler. Oh. Mais ton problème, c'est la langue. Ou ton problème, c'est la personne et son copain. la vie de quelqu'un, et tu continues à avancer, à avancer, à avancer, un jour, tu vas commencer à les lier. Ce n'est pas mon mari, non, ce n'est pas mon mari. Mais c'est ton mari, ce n'est pas mon... Juste parce que tu as honte que les gens disent qu'il est il sait pas, français, il sait pas, portugais, il sait pas, il parle aucune langue. C'est une réalité. On voit beaucoup de choses, Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai célibataire. J'ai une frère. Je vous avais dit le dimanche passé. Vous savez, les tablettes que vous cherchez chez les hommes, là, ça part. Un moment, ça part. Toi-même, tu vas faire partie de ces tablettes-là. Quand tu vas commencer à les mettre à l'aise, tu commences à faire beaucoup de signaux. Tu lui donnes ce qu'il faut. Ça va faire quoi? Hein? Tu vas commencer à voir que non. Il n'avait pas le ventre. Ça commence à faire quoi? Hein? Et si toi, ton amour n'était pas là, c'était ici. Quand ça va partir ici, toi aussi tu vas faire quoi? Amen. Hein? Donne-moi un amen. Amen. Il ne faut jamais aimer une personne parce qu'il est beau de taille. Elle est belle de figure, C'est bien, je ne t'envoie pas de Voilà, d'aller de, de, choisir quelqu'un Que tu auras honte de le présenter devant certaines personnes La Bible dit que Joseph, il était beau Excusez-moi Je vais pas avoir euh, euh, de l'eau s'il vous plaît Ça c'est déjà ouvert je ne t'envoie pas chercher quelqu'un. Voilà que tu, tu, tu auras toujours honte de le présenter devant les gens. Non. Il faut avoir quelqu'un que tu voilà tu, tu auras la facilité eh, eh, voilà, de le présenter. C'est pour cela qu'il faut demander toujours à ton homme, à ta femme, pourquoi tu ne m'as jamais mis dans ton statut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut lui demander, mais pourquoi toi tu ne m'as jamais mis dans ton statut Qu'est-ce qui se passe Tu as un témoin, tu ne me vois pas belle ou comment Mais attention pour ne pas s'énerver. S'il ne va pas s'énerver, parce que s'il a des raisons Que lui-même il sait, il va s'énerver. C'est maintenant que tu dois faire un bon choix. Maintenant. Maintenant. C'est maintenant que tu diras que cette personne me convient. Cette personne me convient. Et avant de faire ce choix-là, réfléchis. Prends le temps. Il ne faut pas être influencé par des mauvaises personnes. Restez à côté des personnes qui ont la révélation. Qui sait réfléchir, qui sait prendre du temps pour te dire oui ou non. ils sont bien commencés, mais ils sont arrêtés au cours des chemins. Or, oh, c'était bien avec eux. La Bible dit si tu t'attaches avec les sages, tu deviens un sage. sage. Tu t'attaches avec des, des gens stupides, tu vas aussi, les gens vont te considérer comme stupide. Surtout, frère et sœurs, n'ai pas honte de dire à la personne on doit se séparer. Mmh. N'est pas honte. Oh parce qu'il a déjà fait pour moi. Parce qu'il a déjà donné beaucoup à ma famille. Parce qu'il a déjà... C'est lui qui payait beaucoup. Euh, euh, euh, tout ce que je faisais. C'est lui qui me prenait en charge. Le problème ce n'est pas ce que tu vois maintenant. Le problème c'est ce qui va arriver après. Après. Après. j'allais dire une chose, on fait rigoler. La deuxième et la dernière, c'est la prière. La prière. Frère, ça c'est indispensable. Ça c'est indispensable. Tu veux faire un choix, tu veux faire un choix, faire prier. Je vous avais dit un dimanche ici le cerf, le cerf, les femmes. Tu peux lui approcher, tu lui dis écoutez je vais, je vais rester avec toi. Je sais pas, je sais pas comment il te dit. Il va dire ok frère, on va prier. Les cerfs il ne prie pas. Il ne prie pas. S'il y a celle qui prie je dirais sur 100% il peut être 30% à ce temps là il va commencer à t'observer à t'observer comment tu es comment tu t'habilles est-ce que tu as quand même quelque chose dans les poches tu as une voiture que tu roules avec ça est-ce que ta vie c'est comment au lieu de prendre les temps dans la prière Écoutez, Jérémie chapitre 33, verset 3, c'est un verset connu pour des personnes qui lisent la Bible. Invoque-moi. Je te réponds. Je t'annoncerai, j'aime cette partie. Je t'annoncerai des grandes choses. Non seulement des grandes choses, des choses cachées. J'ai toujours dit, la prière n'est pas un acte charnel. La prière c'est un acte spirituel La prière est spirituelle Tu peux réfléchir Mais tu vas être limité quelque part Mais lorsque tu réfléchis Et tu entres dans la prière La prière va commencer à te dévoiler Des choses qui sont cachées Voilà pourquoi tu verras Joseph Qui était une personne soi disant petit parmi sa famille soi disant quelqu'un qui n'était pas trop considéré Mais Joseph Il avait il, un mystère caché une vie qui était très bénie par rapport à ses frères. Pour connaître la vie de Joseph, tu dois prier. Donne-moi un amen. amen. Une fois j'ai récit quelqu'un en Angola. À cette époque-là, j'avais eu la grâce. Il y a mon frère qui habitait Suisse, qui était venu. Il m'a ramené beaucoup des habits. C'est la seule fois où j'étais bien habillé à Kinshasa, bien habillé. Et quand j'ai quitté, je suis venu en Angola, il est venu l'histoire que donne-moi les habits, J'ai vais aller dans une fête, donne-moi ceci. Et moi, mon père m'avait donné toujours un conseil, il ne faut jamais partager des habits avec quelqu'un. Quand tu partages des habits avec quelqu'un, tu peux ramasser quelque chose qui te montrera toute ta vie. Il avait insisté sur ce point-là. Je lui ai toujours dit, non, je ne peux pas te donner euh, les avis. Un jour, il ne s'est pas parti où il est venu chez nous, chez ma porte, vers 6h du matin. Et j'avais l'habitude de prier à minuit. J'ai commencé à prier, prier, prier, prier, prier. prier. À 3h, heures, 4 heures, je vais dormir. Le matin, je vais... Je, je partais, euh, ni pas. Je prenais trop de temps dans la prière. À partir de 5h, Jusqu'à presque 6 heures Dieu va m'ouvrir les yeux Je vois que la personne Est venue me demander L'habit que j'ai porté J'ai dormi avec ça, mais j'ai porté cela Il avait m'a dit Donne-moi ça Je ne peux pas te donner surtout que c'est sale Je l'ai porté, j'ai dormi avec ça Il m'a dit non, je veux que ça Et Dieu me montre que Quand je donne mon habit chez lui Il va amener ça quelque part Pour bloquer ma vie pour bloquer mes étoiles, pour bloquer ma chance. Je voyais ça comme ça. Bien aimé, lorsque ça a arrêté, j'attends sur la porte, j'ai dit, c'est qui Il m'a donné les noms. J'ai ouvert la porte. Dès que j'ai ouvert la porte, il m'a pas donné bon. Il m'a dit, je suis venu prendre ces -là. Un body là C'est un un ami qui venait de la crise qu'il m'a offert. Il m'a dit, tu me donnes ça, je vais partir avec ça. Mais comment ça Déjà, j'ai dors avec ça. La scène que j'avais vue comme ça, j'ai dors avec ça, mais pourquoi Non, il faut que tu me donnes. Pourquoi toi tu es comme ça Pourquoi toi tu es compliqué On m'a toujours dit que je suis compliqué. Je dis mais il n'y a pas de problème, j'assume Mais seulement que ça, je te donnais. Hein? Pas. Il s'est énervé, il est sorti. J'ai pris les body, je l'ai déchiré. Et je les jeté. Vous savez, une personne qui prie, c'est difficile quand tu tombes dans les pièces du diable. Amen. Dieu va t'avertir avant que tu puisses arriver. Dieu te dira qu'elle ne part pas. Tu vas recevoir certaines personnes dans ta maison. Faire des choses avec eux, Prends le temps, fait quoi hein? dans ta maison toute personne ne sera pas une bénédiction dans ta vie il y a certaines personnes avant de marcher avec eux avant d'être amis avec eux tu dois prendre le temps de prier il peut prendre ça mal ou bien toi tu te protèges de toi même les choses cachées tu ne peux pas découvrir ça dans la réflexion parce que souvent ce sont des mystères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses cachées. Tu peux découvrir ça que dans la prière. Tu veux te marier avec une femme. Toi tu suis seulement parce qu'il met des longues mèches. Elle s'habille bien. Après avoir été marié, rester dans la maison. Trois mois, quatre mois, six mois après. Tu découvres que la personne était sorcière. Okay. Tu vas faire quoi moi je vous ai béni. Je vous ai mis des agneaux. Tu vas venir quoi pasteur? Je... Non, non, non. Je vais, je vais te prendre et tu vas retourner là-bas. <rire> Ça les dans le malheur et le pire La sorcellerie. La sorcellerie ne nous sépare pas dans le mariage. T'es choqué? La Bible nous dit une seule chose, c'est l'infidélité. Et cette fidélité-là, si tu n'as pas la capacité de pardonner un autre, hein, tu dois rester comme ça. Quand je suis arrivé en Angola, j'étais dans une église et j'ai condamné par ces pasteurs-là. Il y a un ancien qui était marié. Finalement, sa femme était sorcière. Depuis plusieurs années, ils sont séparés. Et l'ancien voulait bien. Il évoluait, il évoluait. Il devait être consacré comme pasteur. Le pasteur lui a dit tant que tu retournes par terre avec sa femme, avec ta femme, moi je ne te consacrerai jamais. Tu deviendras fait, un successeur toute ta vie. Seigneur, je veux que ma femme, je veux que ma femme se convertisse, l'abandonne la sorcellerie. Je veux que ma femme se convertisse parce que c'est dans le pire et dans les biens. Soit la personne va se convertir, soit Dieu va tuer la personne. Il y a des choses. Je ne vous dis pas ce que moi je pense. Je vous dis ce que moi j'ai lu dans la Bible. Donne-moi un amen. amen. Voilà pourquoi si tu veux, si tu veux prendre un engagement sérieux, prie vrai, prends le temps de chercher la face hein, de Dieu. Arrêtez de suivre que les mèches. Arrêtez de suivre la taille. La beauté de la personne, c'est bien. Mais c'est quelque chose qui est extérieur. L'intérieur te détruira. Et pour comprendre l'intérieur, tu dois hein, prier. Donne-moi un Amen. Vous savez pourquoi la prière est tellement importante? Jésus, lorsqu'il prêchait, il avait beaucoup de disciples. Beaucoup. Beaucoup. Jusqu'à maintenant, je me pose cette question. Mais lorsqu'il s'agit de choisir les douze, la Bible dit ceci: il a passé toute la nuit. Il n'a pas prié une heure. Il n'a pas prié des siens, mais toute la nuit, il faisait qu'un prier. Ah mais pasteur, pourquoi il avait choisi Jida? Jida était un escalier pour Jésus. Amen. Pour aller encore plus loin. La Bible dit ceci. Dieu l'avait élevé souverainement. Au-dessus de tout nom Vous savez pourquoi Parce qu'il a passé par la croix Il a obéi à la pensée de son père Et la seule personne qui pouvait le faire entrer en ça C'était Amen. Jida Est-ce que c'était un faux choix Non, c'était un bon choix Et il y a certaines personnes dans ta vie ne te séparent pas avec eux même il te fui moi avec toi. Même s'il te parle mal, moi avec toi. Élisée, il a suivi Élisée jusqu'à la fin. Les gens lui disent Mais tu ne vois pas qu'il est en train de partir. Même s'il si va partir, moi avec lui. Il y a certaines personnes, Frères, ce sont des bénédictions pour notre vie. Amen. Et quand tu lui comprends, Ouais, restez à côté de cette personne Amen. Parce que comment je vais le comprendre Tu vas comprendre ça dans la Prière Dans la prière frère Jésus a choisi Pierre a choisi Je vais me réveiller le troisième On va faire quoi hein? Prier. Toi tes amis Parlez mal Parlez lui mal il faut pas, il faut pas rester comme ça, il faut lui parler mal Ouh. Elle est matin, il t'envoie les messages Tu vas partir à l'église à quelle heure Attends-moi, on va venir ensemble Le fait de venir à l'église ne te fait pas un chrétien Amen Donne-moi un Amen, amen. Donne-moi un Amen Amen Dans la bouche des mauvaises paroles Méchantes Quand tu dis un mot, tu fais que blesser les autres C'est pas si il m'avait dit ça un jour, il m'a dit Ah, une belle femme, est-ce que tes paroles ne peuvent pas avoir la même beauté que ta figure Amen. Amen. Amen. Et si tu es belle, ce qui sort dans ta bouche, ça soit aussi belle comme toi. Jésus a prié pour choisir les disciples. Les disciples ont prié. Pour remplacer celui qui va être avec avec eux pour remplacer Judas. Et toi, tu pries. Pour faire un choix. Pour faire quelque chose. Pour prendre un chemin. Est-ce que tu pries Est-ce que tu pries Est-ce que tu pries Comment est-ce que tu prends tes décisions Comment est-ce que tu fais ton choix Malheureusement, il y a des choix que tu ne peux pas reculer. Ah, si j'avais écouté ces messages avant, moi, on pas vraiment. Jamais. C'est déjà fait. Maintenant, il faut devenir intercesseur. L'intercesseur, il fait quoi Il fait qu'est eh? Prier, prier, prier, prier. Au passage, je vois que je vais sortir de la maison. Je vais... Non, non, non. Moi, je vais venir te chercher. Je te mets dans ma poitrine. Tu vas retourner là-bas. Tu vas briller avec le feu là-bas. Mais il faut faire quoi? Primer. Et Et qu'il t'a dans à briller. Et lui mais Est-ce que tu peux prier Prie que Dieu t'aide pour faire un choix, un bon choix, un choix qui peut t'aider à vivre la grâce de Dieu, à vivre la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu peux prier Est-ce que tu peux prier Si déjà dans un mauvais choix, dis Seigneur aide-moi, aide-moi à faire ta volonté aide-moi à être un bon intercesseur aide-moi à marcher avec toi est-ce que tu peux prier est-ce que tu peux prier est-ce que tu peux prier au nom de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus aide-moi Jésus à joie. aide-moi Père éternel que Dieu te donne la force de prier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 Que j'ai pris avant de faire un choix. Père, j'ai pris au nom de Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Seigneur, je te rends grâce pour ce message. Toi qui es notre Dieu, nous te disons merci, Papa. Ma prière est que aide nous Seigneur, à faire de bons choix. Aidez-nous, Seigneur, Seigneur, de rester dans la prière de prendre notre temps, de prier, tendre Père, pour pouvoir comprendre ce que toi, Dieu, tu veux de nous. Pour pouvoir comprendre ce que toi, Dieu, tu veux de nous. Ce n'est que ce message puisse impartir la vie de quelqu'un, ce message puisse convaincre la vie de quelqu'un, ce message puisse aider quelqu'un par le nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus. On va passer à la sainte Seine. Si tu sais que tu vas prendre la Sainte Seine, tu peux te tenir des où tu es. Tu es baptisé dans l'eau. Tu te tiens juste des là où tu es. Baptisé dans l'eau. Nous allons passer à la Sainte Seine. <t> Et <'en> sous <'en> Azani Yesu azari awa Yesu azari Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Père, Dans le père par les noms qui sont de Jésus, la Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Père, voilà pourquoi nous te présentons ce de gloire, Seigneur, ce qui est fait dans les mains des hommes. Que cela se transforme à ton corps et ton sang. Par le nom de Jésus. Ils sont malades et qu'ils soient guéris lorsqu'ils vont prendre ça. Ils ont des problèmes, qu'ils trouvent des solutions. Seigneur des gloires, par le nom de Jésus, je bénis Seigneur des gloires, ce moment, car tu es notre Dieu. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Si on peut passer un par un, tu prends d'abord la coupe, après tu prends le pain. Aidez-moi dans une chanson, s'il vous plaît. On peut commencer derrière, on avance et pour prendre, tu prends d'abord la coupe et après tu prends le pain. C est... C est... C est... C est... We're Ceci, en mémoire des morts, aimant, aimant, manger Il fit de même avec la coupe, après les dîners, en disant, cette coupe et l'alliance nouvelle en mon sang, qui répondit pour vous, on peut voir.